Yo tout le monde, et bienvenue pour cette review de Bleach, franchement là je suis trop content, là je suis trop content pourquoi Parce que c'est le retour de Bleach et j'attendais depuis longtemps, alors comparé à beaucoup de gens c'est pas vraiment depuis très longtemps Mais au moins on m'avait dit, à peu près en septembre 2021, que Bleach ça va reprendre vers janvier, faut que, faut que je re regarde et tout Du coup moi j'ai regardé et après au final on apprend que ouais c'est en 2022 mais c'est pas vers janvier, c'est octobre Donc comment vous dire que le temps il était très long avant ce retour et là, on a eu le premier épisode, un épisode incroyable. Déjà, quand ça commence, on nous parle d'un roi des Quincy qui s'est réveillé d'un sommeil de plusieurs siècles, puis en fait qui a récupéré ses pouvoirs après plusieurs décennies, ou quelque chose comme ça. Déjà, là, frérot, j'étais tout... J... J... C'était incroyable, clairement, Bleach, c'est incroyable. Un... un des meilleurs animés que... que le monde ait connu, clairement. Kobo, vraiment, il... il est trop fort. Et du coup... Là, on nous parle du coup d'un de roi des Quinchis, etc. Au fur et à mesure, du coup, j'ai capté que ce roi des Quinchis, c'était Iwatch. Iwatch, clairement, en plus, lui, il a d'avoir des pouvoirs incroyables avec son Almighty, je sais pas quoi. Je connais pas vraiment son pouvoir exactement, mais, mais ça a l'air incroyable. donc Déjà, je sais que ça va être grave bien. Donc, quand ça commence, on voit Ryunosuke avec, euh, je sais plus qui, mais bref, un autre Shinigami. Ils sont à Karakura et ils doivent euh, protéger la, la ville parce qu'il y aura des holos ou quelque chose comme ça. Et donc, Inosuke il dit quoi Il dit, ouais, mais normalement, il y a un Shinigami représentant. Pourquoi nous, on doit le faire et tout il, il a trop peur. Donc, il se sépare. Et après, il y a un holo. Inosuke il y va. Et justement, lui, il cherchait l'autre pour l'aider. Mais même, même l'autre, il avait besoin d'aide. Là, il est sur le toit. Il y a plein de holo qui arrivent. Il est encerclé. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que qu'il va mourir aussi Il se prend une attaque. On voit plein de sang partout. Il est par terre. Et là... On entend la, la musique du trailer, la musique du trailer qu'on entendait, l'OST Ichigo, mais version remixée en plus, elle est incroyable. Et là, on voit Orihime qui, qui met le truc orange là pour soigner, pour soigner Unosuke. Après, il y, y a Chad, Sado, le à Chad, le, le Chad originel, lui, c'est clairement, il, il porte le nom de, de ce qu'il est, même dans la mentalité, dans tout. C'est comme je disais l'autre fois dans les, la review Mob Psycho. Comme les mecs du club de culturisme. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de force, mais ils vont pas frapper des gens pour aucune raison, etc. Eux, c'est pour protéger les gens. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Vraiment, Chad, je pense, après Ichigo, c'est mon personnage préféré. Mon deuxième personnage préféré de Bleach, Chad, vraiment. Ou Sado, ou appelez-le comme vous voulez. En tout cas, ce mec, je le kiffe trop. Et du coup, il arrive, il sauve, enfin, euh, il, il prend euh, Rinosuke, et il va le protéger. Et là, on voit déjà, eh, hey, j'étais surpris franchement, hein. On voit Orihime qui fait une attaque à, à un holo, une attaque de repoussement ou je sais pas quoi. Déjà, j'étais surpris que maintenant, euh, elle attaque au lieu de, de plutôt se défendre. Là, c'est elle qui va lancer l'offensive. Et franchement, j'ai vu le truc, j'étais choqué. Et, et, ça a poussé le, le holo en arrière. Il, il s'est entrechoqué avec les autres. J'ai été surpris de mais parce qu'on la voyait l'autre fois avec ulcura ou avec je ne sais plus qui. Avec les autres gens dans le Wokomundo quand euh, elle se faisait victimiser. Et maintenant, on voit. Après, c'est des holo, c'est pas pareil. pas c'est pas ulcura non plus. Mais quand même, c'est quelque chose de qui fait plaisir de voir Orihime qui, enfin, elle se bat, et euh, elle est moins pacifiste, surtout parce que là, c'est pour se défendre, donc euh, forcément, elle, elle a raison, quoi. Et là, on voit Ishida, en fait, on voit même les, les scènes, les poses qu'ils ont, par exemple, Ishida, quand il monte, il escalade, et après, il est retourné avec son arc, là. Et bah, il était pareil dans le trailer, et du coup, on voit ça, c'était magnifique, et <rire> carrément, il y a Ichigo, il s'est embrouillé avec lui, parce qu'il disait, avec euh, tes flèches, tu nous, tu, nous, tu nous les as tous pris, t'as failli nous, nous blesser, et tout. Et là, il y a Ichigo déjà, contre des holos, hein, il dégaine il, il son Bankai, tu vois, tu vois là, il y a son, son Impacto derrière, il est comme ça, Bankai, c'est incroyable, c'est incroyable, frérot, c'est tant de, tant, tant de, de plaisir, frère, j'ai vu ça, j'ai vibré, j'étais trop content, j'étais, en plus, j'étais en train de manger, je mangeais des, des espèces de chips à la banane, d'ailleurs, je vous le conseille, les sportifs, et bref, je mangeais ça, et clairement cl cl j'ai entendu ça, j'ai vu le Bankai, j'ai arrêté de manger, j'ai cessé mon alimentation pour, pour observer le Bankai magnifique, frérot. Ichigo, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Donc, franchement, ça fait plaisir. Et justement, le Shinigami remplaçant dont il parlait tout à l'heure, il est arrivé. Et t'inquiète pas, il a fait un carnage. Mais d'ailleurs, du coup, cet épisode, je l'avais vu dimanche. Et lundi matin, quand je suis arrivé en cours, j'ai montré à tout le monde, clairement. J'ai mis l'épisode. Toi, regarde, il y a Bleach. Toi, t'as pas vu Bleach. Toi, regarde, regarde comment c'est magnifique. Toi, va voir Bleach. Regarde, c'est trop beau. Ça fait longtemps que je dis aux de voir Bleach parce que c'est excellent, Bleach. Le retour, il est enfin là ça fait plaisir Et du coup, ce Bankai, en vrai, c'était pour du service Parce que, clairement, là Ichigo, même en, en Shikai, il pouvait le vaincre. Mais, tout simplement, ouais, c'est pour faire plaisir. Déjà, son retour, tu vois, il déploie son Bankai avec la lueur orange et tout, la lueur jaune. Oh, c'est magnifique C'est incroyable, clairement. Donc, on voit, il, il attaque les holos. Bon, en vrai, ça aurait été mieux si c'était un adversaire plus puissant. Mais, justement, après, il y a un adversaire plus puissant quand ils sont dans la maison. Il y a un mec qui ressemble un peu à un Arankar, un peu à un... On ne sait même pas ce qu'il est. Et même Ichigo il se pose la question, et clairement il embrouille Ichigo, <rire> déjà il vient sur son lit, Ichigo il le tait, il dit casse toi de mon lit, un gros coup de, pou... gros coup de pied mon pote, bon c'est pas ça un coup de pied, mais vous avez capté, et clairement on, on voit dans leur combat, enfin dans quand ils sont dans la rue là, en train de, pas de s'embrouiller mais de régler leur compte, on voit que Ichigo il veut protéger ses amis etc, et il dit pourquoi tu viens et pourquoi tu, tu viens nous déranger, du coup il y va un à un sans impliquer les autres tout seul, et en réalité, on sait pas vraiment ce qu'il est, même quand il repart, il, il repart avec un portail spécial, enfin, même Ichigo il parlait d'un moyen de transport spécial avec des particules et tout. Moi je pense que c'est un Quinchi puisque justement dans cet épisode, ils ont été beaucoup mis en avant les Quinchy avec, euh, par exemple, aussi, le moment avec Yamamoto, parce que ça, ça m'est revenu d'un coup là. Les Quinchi les qui viennent, déjà ils, ils attaquent, euh, comment il s'appelle Sasaki ou Sasaki, je sais plus c'est quoi. Mais bref, ils l'attaquent, ils, ils, ils lui font mal clairement. Et là, ils embrouillent Yamamoto. Je sais même plus c'était quoi leur objectif. Je sais plus exactement pourquoi ils, ils sont venus le voir. Ah, je crois que c'est pour lui déclarer que qu'ils ils comptent lancer une guerre ou quelque chose comme ça contre euh, la Soul Society. Et clairement, oh là là, cet épisode magnifique. Et je, depuis tout à l'heure, je le dis, je le répète. Mais c'est parce que c'est réel. Là, actuellement, on vit un, un, une période dans laquelle il y aura simultanément Jojo, Mob Psycho 100, Bleach, One Piece chaque semaine et, et SNK en janvier. Et, et Vinland Saga en... en, en euh, en 2023, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que ça va être C'est une époque que peu d'humains ont connue. Tant de, de bangers, tant de masterclass simultanément. Non, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Là, je, je peux que être heureux, clairement. Et du coup, pour revenir au mec de tout à l'heure avec qui Ichigo, il est était, il était en train de se battre dans, dans le quartier, là. Et ben on voyait qu'il a voulu retirer son bankai à Ichigo, mais ça a loupé. Et forcément, c'est parce que c'est un full bring, c'est pas exactement un, un, un Zampacto. Mais du coup, ça a loupé. Et il se posait des questions. Et for... <rire> Ichigo, c'est pas un mec comme les autres héros. C'est un wizard, il a, il a une part de holo en lui. Il a un full bring, c'est un shinigami. Mais du coup, à la base, il est né humain. Ce mec, tu peux pas le cerner. Parce qu'il est pas normal. Donc, euh, ouais, forcément, il était surpris. Après, il est reparti. Mais du coup, moi, pendant cet épisode, je voulais écouter les anciennes OST incroyables. Je voulais qu'on ait de l'OST. Alors, en vrai, ce qu'on a eu, c'est tout simplement euh, l'OST la... Ichigo, même euh, remixé en mode trailer, quand ils sont arrivés... Euh quand ils sont tous arrivés dans *Sovereignusque*, mais sinon en enfin, vrai on n'a pas vraiment eu d'OST euh, qu'on a d'habitude, sachant que *Bleach* il y a des OST excellentes. Je pense avec *JoJo* c'est ceux qui ont les meilleurs OST tout animé confondu. Enfin j'ai pas tout vu mais de... parmi tout ce que j'ai vu c'est les... ceux qui ont les meilleurs OST franchement. Donc je m'attendais un peu à. Après en même temps c'est l'épisode 1 donc il y a des nouvelles OST qui ont été faites, on les découvre en même temps puisque c'est le retour et, euh, et j'espère que plus tard on aura le retour de de plusieurs OST emblématiques et franchement ça c'est quelque chose que j'attends vraiment parce que Bleach même c'est excellent par son ambiance, son ambiance un peu, un peu terrifiante mais un peu nocturne et tout tu vois, avec les même par exemple au début avec les holos des OST ça te met vraiment dans l'ambiance en fait, c'est les OST parfaites et c'est ultra bien géré donc franchement ça c'était incroyable comme l'autre fois, un hein, dédicace à Studio Pierrot, parce que franchement, vous êtes chaud, la vérité. Et à la fin de l'épisode, on voit iWatch, e watch On voit iWatch e watch qui est posé sur son siège, comme ça. Et justement, on l'avait vu à la fin du trailer. Et là, on le voit. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas comment il a fait ça. Et parce qu'il y avait deux de ses subordonnés qui étaient en train de se disputer. Lui, rien qu'on a l'impression, par la pensée, il a enlevé un bras à un d'entre eux. J'ai pas compris. Et on voit qu'il a l'air d'avoir des pouvoirs incroyables. Et euh, il me semble qu'on va revoir Aizen durant cet arc. Donc, Aizen, même avec un cache-œil ou un truc comme ça, j'espère qu'on va qu on va avoir un, un, on va le voir sous son meilleur jour. Déjà, à l'arc Karakura, on voit qu'il avait trop de flow. C'est pas comme à l'arc Soul Society ou avec ses lunettes, certes, il, il a du flow, mais, mais par rapport à l'arc Karakura, Wakomundo, tout ça, on voit qu'il incarne le charisme. Il est charismatique, clairement. Et j'espère qu'on va le voir, euh, du coup, encore très charismatique, puisque j'attends beaucoup de, de Aizen aussi. Et en vrai, ça va être incroyable. Hein. Même en plus, on voit des, des, des espèces de pouvoirs, des shrifts ou je sais pas quoi, des shrifts, des, des Quincy, Donc, euh, je sais pas vraiment ce que c'est. Je vais le découvrir. En tout cas, je sens que je vais kiffer ma race pour Bleach. Et clairement, je m'attends à, à des dingueries. Je m'attends à des dingueries pour le retour de Bleach. Puisque, en plus, ça faisait 9 ans que ça avait arrêté. 9, 10 ans, je sais même pas. Et du coup, maintenant, pour le retour, ils, ils se doivent de faire un retour, un, un retour digne de ce nom. Et clairement, on voit avec le premier épisode que la... C'est quoi le mot La direction artistique ou un truc comme ça. Elle était très bien faite, même, on voit, avec les lueurs et tout. Donc, franchement, ça, c'était très beau. Après, moi, je suis pas expert, mais, mais moi, vraiment, j'ai kiffé. En tout cas, voilà. Donc, juste ici, vous pouvez regarder ma revue de l'épisode 2 de... du retour de Bleach. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et salut. Et regardez Jojo.